Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'indispensable entretien ostéopostural chez les plus de 50 ans. 50 ans, j'aurais pu dire 60, j'aurais pu dire 40, mais on va dire 50 ans parce que 50 ans, c'est l'âge où apparaissent les premiers signes de faiblesse, les premiers signes de vieillissement. C'est un âge où on commence à être moins endurant, où les blessures mettent un peu plus de temps à cicatriser, où le mental est beaucoup moins réactif. Donc c'est une période charnière, entre 50 et 60 ans, c'est une période charnière, et 60 ans est la, vraiment la charnière des charnières, puisqu'elle constitue l'âge médian de la vie. En effet, nous sommes toutes et tous programmés pour vivre jusqu'à 120 ans, un peu plus sur dont on se réfère à Jeanne Calment, qui avait jusqu'à 123 ans. 60 ans, c'est donc le, la moitié de la vie potentielle auquel pourrait prétendre tout individu en parfaite santé ayant parfait euh, héritage génétique et menant une hygiène de santé parfaite. Mais nous sommes malheureusement loin d'être parfaits et notre environnement est encore moins parfait. Et en fait, notre environnement nous agresse en permanence, que ce soit au niveau mental, que physique, que nutritionnel, qu'au niveau de la pollution, qu'au niveau du réchauffement climatique, etc. Bref, nous n'allons pas développer ce sujet qui est largement développé dans mon livre « L'inflammation silencieuse, source de 80% des maladies dégénératives, c'est-à-dire des maladies de civilisation, et malheureusement euh, auquel il est difficile d'échapper si on n'a pas toutes les cartes en main. Or mon travail c'est de vous donner ces cartes. Et la première des cartes c'est celle de l'entretien physique. Euh, par mon métier d'ostopathe, posturologue, ancien kinésithérapeute, j'ai été amené à voir des dizaines de milliers de personnes qui avaient des problèmes ostéo-articulaires, notamment vertébraux, mais aussi au niveau des genoux, des articulations des membres inférieurs et supérieurs. Mais ceci m'a amené à faire ce qu'on appelle une recherche appliquée. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver la méthode qui permettait de rester dans le meilleur état de possible, le plus longtemps possible. Et cette méthode, j'ai une personne extraordinaire qui m'a permis de l'expérimenter pendant... Je vais lire pendant... Pendant presque 50 ans, c'est ma mère qui, ayant vécu jusqu'à 103 ans, a utilisé cette méthode que j'ai mise au point pour toutes et qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans mes livres et dans mes formations. Cette méthode, c'est ce que j'appelle la méthode agitale. Cette méthode agitale en douze temps, qu'on retrouve dans mon livre, Le livre du dos, mais également euh, dans, dans mes autres livres, La santé au féminin, au masculin et euh, L'inflammation silencieuse, cette méthode, permet de traiter tous les secteurs de la santé dans lesquels nous avons des points faibles, dans lesquels nous risquons d'avoir des déficiences. Et je ne vais pas vous expliquer cette méthode dans le détail parce que je l'ai fait dans d'autres vidéos que je vous conseille d'aller voir. Mais cette méthode permet de recentrer le corps pour lui permettre de, de rester en harmonie avec lui-même et avec son environnement. Voilà. Donc... Euh, le but de cette vidéo, c'est de vous faire toucher du doigt le caractère absolument essentiel d'entretenir son corps comme on entretient sa voiture. Donc de faire des révisions ostéoposturales, de faire des réglages tous les jours, de veiller au bon approvisionnement en, en énergie, hein, de vérifier les niveaux, etc. De tous les jours la rouler, etc. pour qu'elle ne rouille pas et ne tombe pas en panne, bien entendu. Notre corps, c'est une merveilleuse machine qui nous a été donnée à la naissance et qui va nous permettre d'aller d'un bord à l'autre de la vie. Donc si nous vivons 100 ans, le corps que nous avons eu à la naissance, il va falloir le travailler jusqu'à 100 ans et le maintenir en bon état si on ne veut pas que les jambes soient remplacées par des roulettes ou si on ne veut pas qu'une qu tierce personne nous permette de faire les choses élémentaires de la vie quotidienne. Donc malheureusement, on ne peut pas échapper à tout, mais il faut tout faire pour éviter une perte de nos repères posturaux, car la posture, c'est ce qui nous permet de vivre au top niveau de notre forme. Et cet entretien osteopostural, c'est une, une méthode, c'est une technique, en fait c'est une cure, hein, c'est-à-dire une cure, c'est-à-dire un ensemble de soins que je dispense et euh, accompagné de mesures euh, d'hygiène, euh, euh, physique, euh, nutritionnelle euh, que j'apprends à tous mes patients. Et tous ces patients, eh bien, petit à petit, intègrent cette méthode et n'ont plus besoin de moi après. Je n'ai plus qu'à les revoir une, deux ou trois ou quatre fois par an au maximum, même si au départ le problème était difficile. Il faut compter à peu près entre trois mois à un an pour, à partir d'un premier bilan, obtenir une, une vitesse de croisière, c'est-à-dire avoir suffisamment récupéré ses fonctions pour pouvoir, pour l'avoir plus ensuite qu'à les entretenir. Et donc euh, la première partie est la plus ingrate et beaucoup abandonnent en cours de route et ça c'est dommage, chacun doit prendre en charge sa santé. Hein, on peut se sortir de situa des situations extrêmement graves avec la volonté, avec la persévérance, avec l'opiniâtreté, avec bien sûr, il faut être bien entouré, il faut avoir de bons conseils, mais encore faut-il les suivre au jour le jour et ne pas arrêter un traitement qui marche. Parce que par exemple au niveau postural, si vous faites des mouvements pour vous redresser, alors que vous étiez complètement en, en état de, de syphose d'habitus asthénique, eh bien, si vous, comptez, si vous faites des exercices pendant les semaines et les semaines pour redresser, et qu'ensuite vous arrêtez pendant 15 jours, 3 semaines, à mois, vous allez perdre le bénéfice de mois de travail. Donc l'important, c'est la routine, la routine journalière. Et je dirais qu'il faut faire la technique du goutte à goutte, c'est-à-dire vous faites des exercices, un petit peu dans la journée, donc une minute par-ci, une minute par-là, trois minutes par-ci, cinq minutes par-là, et donc ça vous fait dans la journée, on va dire entre un quart d'heure et une demi-heure d'exercice, mais vraiment au maximum. Il hein, est inutile de vouloir trop faire, ça ne sert à rien. L'important c'est le principe du goutte-à-goutte -goutte en faire tous les jours. Donc vous voyez par exemple, là, je suis assis, voilà, je fais mon exercice, je me redresse. Voilà, vous voyez, je l'ai fait déjà deux ou trois fois. Et à force de faire et de faire, et eh bien après, euh, je ne me mets plus comme ça, je me mets en permanence dans cette posture. Alors pourquoi cet entretien euh, ostéopostural est-il si indispensable Eh bien tout simplement, et c'est là que je veux malheureusement vous faire une révélation qui ne va, qui va pas vous faire plaisir, et eh bien dès l'instant où vous arrivez à l'âge de la traite, vous avez 65 ans, vous n'intéressez plus personne. Voilà. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, hein. on est dans le jeunisme, donc euh, on fait tout quand les, pour les jeunes, les personnes dans l'activité, dès que vous n'êtes plus en activité, vous êtes moins intéressant, à la limite vous êtes presque embarrassant. Alors, eh ben, c'est pas compliqué, eh ben, puisque on n'est pas intéressant, bah, on va s'intéresser à nous-mêmes, c'est ça qui est bien, vous voyez, c'est que là, tranquille, hein, si on a des choses à faire, on les fait soi-même, on dépend de personne, donc ma méthode, c'est une méthode où vous avez un praticien qui vous suit, qui vous coache, Hein, que vous voyez, donc moi mes patients, je les vois euh, selon les cas, il euh, y en a je vois une fois par an, donc qui habitent de l'autre côté de la France ou même à l'étranger, ils viennent me voir une fois par an, j'en vois même des fois qu'ils viennent me voir une fois tous les deux ans, euh, j'en ai que je sois depuis 30-40 ans, même de l'étranger, quand ils viennent en France, ils viennent me voir. Vous voyez, pour faire un bilan au mois de juillet par exemple, ils passent à Angers, hein, parce qu'il y a cet instant international important au niveau linguistique notamment, et donc, euh, je le vois, hein. Donc euh, ça permet de garder un lien et eux, si vous voulez, ça leur donne un fil conducteur, ils savent qu'ils vont être suivis. Ce qui est important, c'est ça, c'est de se sentir suivi, de se sentir compris, de se sentir épaulé, d'être bien guidé. Il faut aussi que votre programme puisse être modifié, il faut que le praticien puisse voir s'il y a un petit défaut qui s'est installé. Un genou par exemple, un genou qui se déforme, un pied qui se déforme, une colonne qui s'entend. Se D'où l'intérêt du bilan osteopostural régulier. Parce que si on voit le problème au début, et eh ben on va le corriger tout de suite, si on attend que le problème soit complètement euh, installé, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire ou on peut faire très peu. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que... À partir de 50, à partir de 60 ans, si vous vous entretenez régulièrement, vous allez vieillir moins vite. Vous allez rester en meilleure santé. Votre, votre tenue sera meilleure. Votre mental sera meilleur. Vous serez plus résistant. Vous serez beaucoup plus utile aux autres, par conséquent. D'accord Voilà. Donc, euh, euh, vous voyez, ce, cette petite vidéo, j'ai envie de la faire parce que... Euh, beaucoup de mes patients me disent, oui, mais moi, euh, je ne sais pas quoi faire, il faut que je vienne quand, quand j'ai mal, quand j'ai pas mal, etc. Eh bien, il ne faut pas attendre d'avoir mal pour aller voir votre osteopathe posturologue. Parce que lorsque la douleur est là, bon, soit c'est accidentel, dans ces cas-là, il faut aller le voir rapidement pour que tout soit remis en ordre dans la mesure où c'est euh, son ressort, qu'il n'y a pas de fracture ou de choses de lésion grave. Euh, mais autrement, eh bien, il faut aller le voir, même sans douleur, simplement... Pour voir si le corps ne s'est pas déformé, s'il n'y a pas une des modifications au niveau des repères posturaux qui ont été pris au départ hein, en fonction de l'examen. Donc vous voyez ici la voilà l'affiche. Vous voyez ça c'est, ça donne tous les repères. Donc moi je prends deux fils à plomb, donc un filaplomb où, où je mets la ligne de gravité idéale et je mets l'équilibre euh, tel qu'il est. Donc vous voyez, des fois, il y a un écart de, de 2 cm, et des fois, ça peut aller à 10, 15, 12, 15 cm. Hein, J'ai des personnes qui sont carrément suspendues dans le vide. Donc pour terminer cette vidéo, si vous êtes quelqu'un qui a envie de vieillir en bonne santé, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de vieillir, si vous êtes quelqu'un qui veut rester actif, active, hein, si vous êtes quelqu'un qui euh, a des projets et qui a envie de réaliser ses projets, qui veut voir grandir ses petits-enfants, euh, les voir grandir mais en restant en bonne santé pour pouvoir continuer à être utile. Il faut tout faire pour essayer d'éviter essayer de rester chez soi. C'est ça le plus important. Voilà, moi mon travail c'est que vous restiez chez vous le plus longtemps possible. Hein, moi je veux vous dire, ma, ma petite maman qui est décédée à 103 ans, était chez elle seule, le jour de son décès, à l'âge de 103 ans. Hein, elle était totalement autonome, euh, physiquement, psychiquement, euh, financièrement. Euh, C'était vraiment un modèle que je suis et que j'espère je, pouvoir suivre aussi. Euh, aussi euh, j'espère avoir sa longévité. mais bon, peu importe, on ira jusqu'où jusqu la vie nous mènera. Mais ce qu'il faut, c'est rester dans le meilleur état de santé possible pour pouvoir être autonome. Ne dépendre de personne. Ça, c'est très important. En conclusion de cette vidéo, si vous avez plus de 50 ans, 60 ans, que vous ayez eu des accidents vertébraux, que vous ayez des problèmes vertébraux ou non, si vous voulez rester en bon état de santé le plus longtemps possible, faites pratiquer des bilans osteoposturaux, faites-vous suivre, faites-vous coacher par un praticien ostéopathe-posturologue, praticien de santé durable, qui travaillera d'une manière synergique si nécessaire avec d'autres praticiens, lui-même connaissant beaucoup de techniques complémentaires, pourra vous guider sur le plan nutritionnel, sur le plan euh, phyto-aromathérapie, sur le plan physique, sur le plan des massages, sur le plan de la balnéothérapie, sur le plan de la relaxation, sur le plan énergétique. Alors vous voyez, il y a vraiment euh, beaucoup de choses à creuser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez apprendre ces techniques. Pas les apprendre pour les pratiquer, mais les apprendre pour les pratiquer sur vous-même et votre famille. Voilà. Donc, euh, voilà pour cette petite vidéo. Mon message final... Prenez votre santé en main pour aller loin en bonne santé. Et je vous garde une surprise pour les mois qui viennent, je suis en train de préparer une formation au long cours, continue, sur toutes les méthodes pour rester en pleine forme jusqu'à presque 100 ans et plus, hein, ce que j'espère pour tous, mais rester en forme jusqu'au bout de la vie. Hein, je crois que c'est beaucoup plus raisonnable puisqu'on ne sait pas quand elle s'arrêtera. Mais ce qu'il faut, c'est garder l'optimisme, mais il ne faut pas que ça soit un optimisme béat. Il faut que ce soit un optimisme positif, basé sur du concret, sur des méthodes qui ont fait leur preuve et qui vont très rapidement faire leur effet sur vous, vous permettre de renforcer tous vos points faibles. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben merci de la liker. Surtout, ce que j'aimerais, c'est que vous vous abonniez, si ce n'est pas déjà fait, à ma chaîne YouTube. Hein, donc, n'hésitez pas à vous inscrire et surtout, cliquez sur le, le, la cloche notification pour pouvoir être informé à chaque nouvelle vidéo. Et là, je repris du tonus et je vous expliquais pourquoi, pendant deux ans, j'ai un peu ralenti. Hein, parce que j'ai eu une charge de travail extra-professionnelle qui était totalement imprévue, qui m'a complètement... Euh, euh, complètement euh, aspirer mon énergie, voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais reprendre une activité beaucoup plus normale et euh, je vous ai expliqué que, vraiment, dans, si vous vous battez, vous serez toujours récompensé. Et, voyez, euh, je, pour ceux qui ne le savent pas, hein, euh, je, je vais sur mes 78 ans. Eh bien, vous voyez, dans ma tête, je n'en ai que 50. Et au point, au point de vue physique, c'est pareil. Par contre, ça ne se vient pas tout seul. Ça se mérite. Il faut pratiquer tous les jours. C'est une routine, c'est vraiment une cure journalière qui devient indispensable. Et si vous ne la faites pas, eh bien vous sentez que la machine marche moins bien. Donc c'est ça qui est encourageant. Si vous le faites, vous êtes bien. Si vous ne le faites pas, vous êtes moins bien. Donc ça vous encourage. Oui, c'est donc une méthode 100% naturelle. Voilà, euh, n'hésitez pas non plus à euh, aller sur mon, sur mon blog et, et ma librairie numérique, dans laquelle vous trouvez mes e-books, euh, j'ai pas mal d'e-books à vous proposer, qui vous permettent d'aller plus loin que mes vidéos, parce que j'explique tout dans le détail. Vous avez aussi mes livres de, de librairie, bien sûr, les classiques, hein. donc euh, le mal de dos, les huiles essentielles, l'inflammation silencieuse, etc., hein, plus les petits livres, bon... Et euh, vous avez aussi et surtout des formations personnelles hein, qui, sous forme de vidéos, vous expliquent tout dans le détail. Vous voyez, là, je vous donne, je fais, là, c'est de l'impromptu, vous voyez, il n'y a pas de préparation, c'est des choses de vraiment euh, spontanées. Mais dans les vidéos, euh, c'est travaillé, donc c'est vraiment bien répertorié, c'est bien expliqué, c'est pédagogique, je vous apprends les mouvements à faire, je vous apprends les techniques à faire et les choses à pas faire bien entendu. Voilà, donc euh, je vous dis maintenant à très bientôt pour euh, la prochaine vidéo.